Y'a pas, vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je suis avec mon bon ami Yas encore Comment vas-tu monsieur Bah Zach comme toujours Ça va très bien, très heureux d'être invité Sur ta chaîne, c'est un honneur, c'est la deuxième Fois que je viens ici, franchement je suis super content Bah oui c'est quand toi tu m'invites sur ta chaîne C'est quand tu fais des vidéos Bah J'aimerais bien, j'aimerais bien mais j'ai pas J'ai pas la motive, pas de concept Donc bon je balance juste mes rediffs là en ce moment Les VOD sur ma deuxième chaîne ouais. En deux spies, puis euh, voilà Le frérot Yass va bientôt balancer ça En tout cas je vais le motiver pour, il a la <rire> j'ai la forme également on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va faire un petit jeu tout simple quelque chose que nous avions déjà fait avec joël il y a quelques mois le fameux jeu de l'IA donc on est allé utiliser une petite intelligence artificielle t'as vu comment l'IA ça a pété ouais, comme ça là, voilà. quelques semaines. Là, il y a pas si longtemps que ça j'ai vu sur twitter une IA qui avait reproduit un son de Drake un feat avec Kenny West mais genre mais on pourrait vraiment croire que c'est vrai c'est choquant et même il y a les artistes ils commencent à se dire ouais mais c'est dangereux pour nous c'est dangereux de fou je crois y a pas que les artistes qui te dit ça, ah, il y a ouais, encore putain. beaucoup de monde qui se le dit, mais au-delà de se le dire, ça permet également de faire des petits jeux et des petits bails. Et aujourd'hui on va jouer un petit devine qui sait. On a une IA qui a allé modifier la gueule de youtubeur et streamer <rire> bien connu. Et notre but sera d'essayer de Mais Billy en meuf pas mal derrière. en vrai, hein. Elle est très jolie femme. Hein. Billy en <rire> meuf, <rire> très jolie femme, je tiens à le dire. Franchement, il y a un petit quelque chose. il ouais, y a un petit quelque chose. On dirait, mais en fait, ce qui me déconcerte un petit peu, c'est qu'on dirait ma... ma soeur, je te jure, ma soeur elle ressemble un petit euh, peu as à. Tu ça. Ta sœur, ouais. <rire> Ta soeur ressemble à, <rire> à elle ressemble... elle ressemble vite fait à enfin, <rire> Bill en meuf, ressemble vite fait à ma sœur Bon, ça veut dire qu'elle est elle est jolie Elle est jolie, oui jolie, Ouais, c'est mignon Non, je, je te passe le bonjour Bonjour Est-ce que tu penses que toi, Lydia, elle retaperait ton nez Ouais, oh bah c'est nécessaire hein. tout Bien c'est c'est bien nécessaire. Mais tu sais que bon, moi, je peu comm... moi je commence ouais. à avoir de plus en plus de gens qui me disent mais moi j'aime bien ton nez, genre vraiment ton nez un petit nez bossu et tout. Bon en fait la seule personne qui me dit ça c'est ma copine. En fait, euh... le nez bossu, ça a du caractère. Ouais, mais le problème c'est ouais, ça a du caractère et ça donne du charisme, mais il faut que le mec il soit musclé, ouais. faut il faut qu'il soit bien barbu, chauve et tout sauf que le problème je suis un petit peu barbu, je suis pas chauve, je suis pas musclé Donc moi on dirait juste un trou de balle quoi. Non encore ça va, bon vous connaissez un petit peu le concept Il y a 20 points pour se départager J'avais perdu lamentablement la dernière fois contre Joël. On va essayer de se rattraper aujourd'hui Essayons de deviner qui c'est, c'est parti Numéro 1 Oh, mais c'est qui Mais elle est pas mal. Mais attends, ok, c'est bon. Ça... Ah, là, il faut deviner les deux personnes, il faut juste deviner qui c'est. Qui c'est Normalement, c'est ouais, une seule personne qui se ai Facile, facile, facile, facile. Facile Mais facile de ouf. Genre là, pour moi, ça saute aux yeux. Au niveau des... Bah, surtout les yeux. Ça me dit vraiment salement un truc. Non, là, c'est... Franchement, les yeux... Regarde les yeux, fixe la personne droit dans les yeux Affronte mon regard Affron Franchement <rire> affronte son regard, ça te dit pas quelqu'un Très bel homme, franchement très bel homme Aussi bien en, en, en fille d'ailleurs euh, qu'en qu garçon Et, et je te donne un indice, allez Très drôle Franchement je dirais Seb Ah non moi j'ai pas Seb, moi j'ai pas Seb hein. Moi j'ai, je te dis qui Tu l'as J'ai Yvick Bah ouais, moi j'ai Mr. V oh ouais oh les bon, les, il est bon, il est bon, il est les bon! Les yeux, ça saute tout de suite. J'avoue que quand tu dis les yeux, ça bah saute ouais, direct. Direct les yeux. Allez, ça fait 1-1, un, un, mais un point donné par euh, Yas, donc euh, tu m'as dit 1-1, mais t'as pas deviné! Ah, je t'ai dit... donné des indices! Ouais, t'as dit allez, très beau, j'ai dit, mais. Vas-y, 1-1, allez, vas-y. 1-1, ah ah ah je suis gentil. Allez, t'es gentil, c'est parce es que gentil. je suis invité. Putain, t'es gentil. Numéro 2! Voilà, là, vas-y, s'il te plaît. vas-y, c'est Blastrouch, s'il te plaît. Là, y'a aucun effort. Là, vraiment. En vrai, là, c'est pas, Il y a air de Enjoy Phoenix. Waouh, <rire> si un petit peu. En vrai ou pas ouais, Un petit peu. Vrai, ou pas un petit peu ouais. <rire> il y a là, un petit truc mais, en vrai. Mais, mais là, c'est exactement les mêmes personnes. Non, mais là, franchement, là, c'est. C'est qu'il a reproduit le sourire. Parce ça ouais, a pas sourire. C'est grillé hein. direct, direct. À aucun, aucun débat, rien du tout. Il y a vraiment de d'Enjoy Phoenix. Ouais, je trouve très perturbant. Troisième essai. Let's go. Voilà. Oh, facile, facile, facile. Pierre Cross, mais oui. C'est bon, c'est bon. Mais qui ressemble aussi, hormis les yeux, un petit peu à ma sœur. Thank <laughs> you. Non mais parce qu'il faut savoir ah, la sœur mais... de Yas, c'est n'importe mais En fait, j'ai trois sœurs, j'ai trois sœurs, ça faut le savoir, et ben bah, bah, c'est perturbant. Mais tu sais, que j'ai trois sœurs aussi, y en a aucune qui ressemble à ça. Ah, il, ressemble, il ressemble vraiment à ma sœur là, putain. C est c est pire T'es de quelle origine déjà Je suis, je suis tunisien, si. ouais, je suis tunisien. moi ah, bah, tu sais, que ça, tout si, aux yeux bleus comme ça. Ah non, mais c'est pour ça que j'ai dit hormis, parce, hormis les yeux bleus, parce ah. que mes sœurs n'ont pas les yeux bleus. Dites-vous qu'en off, Yas a essayé de me vendre le plat tunisien la mloria. Incroyable, incroyable. Incroyable Regardez à quoi ça ressemble Visuellement, c'est horrible, on dirait de la diarrhée, c'est vrai Gustativement parlant, exceptionnel Frère viande ça, ça donne envie ouais, ouais. de pleurer quand tu manges Tu ah prends ouais, ça bah ouais, ouais. un bon morceau de pain, frère Les pâtes tunisiennes terrasses atomisent les pâtes italiennes Elles atomisent les pâtes italiennes Bettez, Genre... Mettez pas trop de dislikes <rire> bah Non, non, mais pas... Quatrième Oh bah là, oh waouh, ça va On dirait Cyril Adina Salut mes petites chéries. Ah, en plus Léna elle est un peu dans le thème Salut là évident, celle là Celle-là était évidente Oh putain Cyril Hanouna par, par contre elle est vraiment bien mais Par contre hein. elle a un coup, mon pote J'avoue elle... <rire> Ça, ça, toute ça, toute ça a posé la tête comme ça tu ouais, vois. Elle, a, elle a le coup, mais vraiment on dirait <coughs> à, Limite un titan enfin. Non mais en fait c'est l'effet IA Parce que sur la photo normale il n'y a rien tu vois Mais c'est ouais, l'effet IA ça IA. fait vraiment Mais là pour l'instant c'est très facile là Je pensais qu'elle allait avoir un peu plus de difficultés. C'est le début c'est les quatre premiers 5 e Voilà ça décrypte ça Là ça décrypte putain Chose, ouais par contre, hey, Hugo je t'aime bien mais en meuf comment t'es explosé es <rire> Oh putain T'es dur T'es dur Ah non vraiment, franchement, et on dirait une péricultrice Mais moi on, dirait, on, dirait, euh, on dirait Annie sur, dans SNK mais en brune Je sais pas, il me fait penser à Annie un petit peu la rive de ouf, t'as raison On me dit il me fait Annie penser Léonard. à Annie Léonard On dirait Annie oh. Léonard, te jure Oh de dingue ouais, snap Oh moi, putain oh, Le monstre Non mais attends parce que là... Oh. Ouais, le sourire Arrête de sourire Ah non mais là, on dirait Agrid au féminin vraiment, avec on dirait une mixé avec My dans oh un petit peu j'ai pas ce bisé s'est passé Snap Trox Eh ne franchement ne fais pas de transformation te mets jamais en fille parce oh, que là, oh, la t es, t es oh mais la mâchoire de Elle était abominable Mais vraiment le titan mâchoire mon pote oh Regarde ça 6 sur 6 tranquille What c'est du J'ai J'ai Ok je l'ai. Écris-le Je l'ai. Cette fois je veux qu'on l'écrive pour voir si tu l'as vraiment okay, si tu as je un parteur. Parce que moi je l'ai et je veux voir si je peux prendre un point en plus. L'immense, je vous montre la, la gargantuesque Ava. Moi j'ai pareil. Ava mind. Ava. Mind, c'est bon, pas de soucis. En, en, en fait, ce qui m'a fait. Euh, tatouage Ouais, c'est le tatouage, le, le cœur là. C'est bien Ava, ouais. c'est bien Ava. Mais attends par contre, à l'inverse, en non, homme, en, en... elle passe trop bien, franchement. plus, oh, je m'entends grave bien avec elle, hey, je franchement. Abba moi, moi. moi, je t'ai jamais parlé et tout, mais en, en homme, t'es hein, mais en... t'es. En homme, y a vraiment un truc de. fou T'es très séduisant, franchement. T'es très très très séduisant. Genre, on dirait s'appelle Roméo. Mais ouais, franchement, mais là, mais Il euh, y a du charisme et tout. il Y a tout ce que je kiffe. Oh bah toi, bon voilà, ouais, bon voilà. Allez voilà. Et alors là. Je t'avais dit quoi et, et franchement. <rire> Alex, enculé <rire> et, et Franchement, hé hey, en meuf, Hé, hey, t'es belle, hein Non, Mais t'es belle de fou, euh, regarde la petite mèche là, blanche que t'as sur le côté, c'est du flow de voilà. C'est mal réussi là. Mais arrête Franchement, dans, le co... dans les commentaires, dites si Zach il est beau ou pas. On fait... Sur 10, mettez une Attends, note je sur 10. De demande à Maï. Vas-y, vas-y. Maï, avis, regarde la télé. Un oh, dirait Nargis. <rire> Nargis, c'est ma petite sœur. Ah ouais Mais elle est belle. Mais elle est canon de <rire> ouf <rire> Bah ouais <rire> Je sais pas si c'est parce que c'est moi mais moi je me trouve vraiment putain d'horrible Ah non, non, <rire> non arrête arrête t'es trop, trop belle Waouh, je l'ai Alors là, alors là je l'ai pas Je crois que je l'ai C'est une fille, le studio d'A, ça doit être de la radio... Des je l'écris mais je, je pense que je l'ai Là faut connaître un peu le stream game mais je crois que je l'ai Putain non je l'ai pas du tout Tu l'as pas C'est peut-être même pers une personne que je connais pas tu vois Ah ouais Moi genre. je dirais que c'est angle droit, la streameuse Moi ouais, je vois pas du tout sa tête ah ouais non, c'est bah impossible. impossible que je devine parce que je vois je vois des fois des tweets défilés de cette personne, mais je connaissais pas du tout son visage, donc impossible. 98. Let's go oh, Squeezie Je l'avais, ouais, je l'avais, je l'avais. Squeezie C'est le squeeze, ça Squeezie Franchement Eh hey, mais franchement, Squeezie en meuf, c'est une petite pétasse, hein, j'ai l'impression, avec <rire> tout le respect hein. Genre, tu sais, un petit sourire de non, meuf non. Qui fait, euh, tu sais, qui fait genre la villa Des cœurs brisés, un truc comme ça, une petite télé-réalité Genre, eh là, cette meuf, tu la retrouves À côté de Freeman, hein <rire> J'avoue, Freeman, en fait, sur ce Il est réalité Par contre, je préfère largement Squeezie, bah, de, sur sa forme Homme que femme Ouais, ouais let's go Ouah, ouais, Natou facile ah, ah, ah, facile ah, ah, ah, ah. On dirait, tu sais, un peu quelqu'un, là, qui, après, c'est la tenue Qui s'y apprête, mais qui présente un peu quotidien Tu vois, sais, fait des chroniques sur quotidien, tu vois ce que je veux dire Non, mais je vois ce que tu veux dire, je vois un peu le, le bail. En mais vrai, vois, bel homme par contre. Très bel homme. Tu sais que les, très, les fusions sont vraiment calmes. Très, très, très bel homme. Ouah, je sais oh. pas. Alors là. Là, où donc, on commence à arriver dans ah le projet. Ouais, là, c'est ouais. du dur. Là. Les yeux me disent grave quelque chose. Te, mais... te, tout se joue dans le regard. Ouais, ouais c'est le regard parce que c'est le plus dur à modifier le regard. Mais attends, mais c'est pas possible. Genre, enfin, j'ai aucune réponse. J'ai même pas une idée. Alors là, mais impossible. Impossible que je devine. On donc, donne okay. la joint gauche. Ouais, vas-y, vas-y. Little Big Whale, waouh comment je l'avais pas Mais j'avoue Au niveau du sourire peut-être Oh là là. C'était impossible à dire Trivia Enfin confondre avec Trivago Pas pareil C'est un site de voyage... Je te bombe Waouh, c'est bon je Elle vient dans un corps libre la semaine prochaine Orti, mais oh mec, mais je... Oh mec, elle est trop belle mais, mais en fille aussi, elle est, elle est très jolie, mais en mec, je te jure, là, mais eh hey, mais... Euh, Choque-moi, s'il te plaît, quoi C'est bien refait Genre, hein. vraiment, fais-moi un câlin, et vraiment, on dit, mais... eh hey, mais le flow de malade Vraiment, dire. vraiment, euh, en mec, on dirait un guitariste, genre. Mais ouais Tu vois un truc comme ça Mais je te... Vraiment, c'est exceptionnel, en mec, hein. Ouah, wow, facile! C'est facile, Gilles. Facile, wow, Même le c'est un peu barré en cou, j'ai l'impression, au niveau oh. des cheveux, ouais, c'était dur. Oh, ouais, la celle-là, mais, mais, mais là, complète, là le regard et tout, c'est direct. Ah, celle-là, c'était Gilles, c'était ah, facile. Ouais, ouais, facile, facile. Ouah, le roi, le Oh, la tête de fou! Oh, la tête de connasse qu'il a le <rire> milieu! <musée. rire> Alors, zéro Man, t'as spoil qui c'était? Je l'avais pas. Non, t'es sérieux? Je te jure, je l'avais pas. Je vais être honnête, je l'avais pas. Ah oh, moi je l'avais dit, hein! que je réfléchisse un peu, mais je te jure, je l'avais hey, pas. ça se trouve, c'est pas lui, hein! Mais pour moi, c'est sûr, c'est. moi. Ouais, non! <rire> la photo prise de base! Alex, t'es un assassin! Alex, t'es un assassin! Oh ouais, le Bouzeux, la tête de connasse que tu tapes, mon pote! Mais je l'aime beaucoup, Bouseux. Oh bah, bah ça! JDG, ça... putain, là, la... bah, ouais, ça... le. On dirait, tu sais, les meufs du CDI. On dirait une documentaliste. Normalement, on, on dirait on me les meufs du CDI. Chut Faites <rire> pas trop de bruit Vraiment la dame du CDI. Par contre, je kiffe JDG, moi. Incroyable. C'est un, un, un des meilleurs youtubeurs pour moi. Là, pour l'instant, il y a égalité. Bon, enfin, bon, là, il n'y a pas eu trop d'efforts, mais. Voilà. Eh, mais en meuf, il est. Non, ça va pas du tout. Ah, moi j'aime bien. <rire> non, il a il un, beau regard, un beau regard. Non, ça va, va pas du tout, je suis désolé. Je vais dire un truc bizarre, mais en meuf, je trouve le visage trop rempli. Ouah, non, t'es dur là, je trouve là je trouve que t'es dur. Non, pour moi, elle est très séduisante. Ouah, facile. Celle-là, facile, facile, facile. Bah, Théodore. Monsieur Théodore. Euh, par th contre, th il y a vraiment. Euh, genre une danseuse de il y c'est un truc. Ouais. Eh, mais ouais, il a, il a un petit. Enfin, fou. Par contre, Léa, il, il s'est pas fait chier. Hein. Ah, Léa, au bout du 18ème, ah il ouais, a dit Tu me fatigues avec ton jeu de merde. Comment elle s'appelle Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. c'est le... les, les, les dents qui m'ont fait euh, tilter. Il faut écrire. Moi j'ai Miguel Garcia. Ouais, Miguel Garcia Diaz. Ok. Moi c'est les dents qui m'ont fait tilter. Ouh là là là. Ah oui, mais attends. Mais non, mais parce qu'en fait elle a vraiment les... elle a le même sourire. Non, mais ils ont juste rajouté la barbe et un sourire. Mais oui, oui, parce qu'elle ressemble vraiment à. C'est vrai, vrai qu'elle a fait. Bah oui, bah, après, tu vois, genre c'est vrai que quand me coupe un peu ouais, courte, courte, ça fait moins de ouais, ouais, modifications à faire. là, ça m'a sauté aux yeux direct. Oh là là là Là, ça sautait aux yeux. C'est vrai que c'était reconnaissable pour euh, les, yeux, ouais, les, les, jeux, les littéralement. yeux. Les yeux et pour moi le sourire surtout les dents. Essentiel un elle, petit elle, peu Peut-être ouais. ouais. euh, pour se départager la dernière wow, facile. Ah, ça celle-là, facile. Euh, comment il s'appelle le, le, le, le grand JD. Exactement. Et il ressemble à ma sœur. Oui. Et je... Non, mais je te jure. Mais ta reçoit. sœur elle était sur un tiers truc des trucs. Il me ressemble à ma troisième sœur Voilà, il ressemble à la troisième sœur Ça trois Ouais, ça me fait oui, les trois. Ça a fait Ma les première sœur elle se reconnaîtra vraiment qui a cette tête. Et d'ailleurs, pour moi, le grand JD aussi, je le dis, un des meilleurs youtubeurs. C'est le roi du roi. Trop, monde. trop fort. Score sur 20, bah euh... franchement, du coup, ça fait. On a égalité. On n'a pas 19 chacun Si. Si, si. Ou pas. moi C'est qui j'avais pas eu Non, a 18 des... chacun. Moi, j'avais pas eu angle droit. Genre, il y en a un qu'on n'a pas eu chacun, plus un qu'on n'a pas eu en même temps. Ah ouais Bah, Trigger. Ah oui, oui, Little Big Way, je oui, okay. 18 sur 20, les amis. Notez votre score dans les commentaires. En réalité, ça va, c'était pas le plus pas difficile. difficile. Non, franchement, c'était pas, pas difficile. Mais c'était marrant de voir ce qu'une lia peut de... faire, tu vois. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et avoir aussi un petit peu euh, le côté ouais, ouais. Euh, comment ça rend, tu vois. Ouais, franchement, c'était grave, grave cool. Et j'espère que dans les commentaires, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, on refera de temps en temps des petites vidéos avec mon frère Olias en attendant qu'il se déterre et qu'on fasse une vidéo ouais, sur bah, sa bah, chaîne. Bah, je pas, chez moi. N'hésitez pas à laisser un petit like, à partager et on se retrouve. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao Salut, salut Et mettez un pouce bleu Eh oui, pouce bleu